tir à l'arc, etc. On ne parlera pas de balistique. On va parler de changement climatique, de biodiversité, de stratégie, mais surtout d'atteindre le but. Le secret, tout le monde le connaît. Pour atteindre le but, il faut viser plus haut. Si on veut atteindre la carboneutralité, il faut viser la carbonegativité. Si on veut atteindre le maintien de la diversité, il faut viser la diversification. Si on veut atteindre la stabilité des berges, il faut viser la stabilité des terres au-delà de la berge, etc. etc., etc. L'objectif montre le but à atteindre. L'objectif va droit au but. Est-ce que la flèche va droit au but Petit test à main levée. Oui Non Non. Le contexte permet de prévoir ce qui va se passer. L'ampleur de la réussite ou de l'échec. Le contexte. Contient des éléments qu'on doit prendre en compte, quantité de gaz à effet de serre, rareté des habitats, réseau des racines dans le sol, masse critique, système dynamique, habitudes, économie, etc. 1 etc., etc. degré en 2010, 1,5 degré en 2020, effet imprévisible en 2100, perte de quelques espèces ou sixième grande extinction du vivant, on s'éloigne du but. On s'éloigne des valeurs optimales, pour aller vers du risqué et même du catastrophique disparition de ce que vous aimez, pauvreté, déplacement de population, mort, etc. La limite acceptable est variable individuellement et collectivement. On le sait. Pourtant, on ne fait pas grand-chose. Procrastination, on fera ça plus tard. Ça n'aura pas le même résultat. Attends, on passe proche de l'optimal. En retard, c'est plus ou moins risqué. Trop tard, c'est franchement catastrophique. Vous pourrez faire l'exercice avec les rapports du GIEC. On doit atteindre le but pour éviter la catastrophe, qui s'en vient inéluctablement si on continue comme avant. On doit atteindre le but optimal, ce vers quoi on veut aller. On sait ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. On doit oublier un moment ce qu'on voit actuellement pour partager la vision de ce qu'on voudra voir dans l'avenir. La vision, c'est le but souhaité, ce qui aura de la valeur dans le futur. Ce qu'on doit viser pour atteindre le but, c'est l'objectif stratégique qui nous le montre viser la carbonégativité pour atteindre la carboneutralité, viser la diversification pour obtenir le maintien de la diversité, viser les plantes riveraines pour avoir de l'eau claire dans le ruisseau, etc. Pour atteindre le but, il faut viser plus haut, juste ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez. L'erreur stratégique fait passer à côté de la cible. On peut facilement dire notre stratégie avec je vise et le but est. Je vise 10% de gains environnemental dans le budget de chaque projet. Le but est de garantir zéro perte nette environnementale. Je vise le captage de 10% de gaz à effet de serre de plus que ce que je jette dans l'air. Le but est d'arrêter de réchauffer le climat. Vous voyez, c'est simple. Merci et à bientôt dans d'autres vidéos.